On se trouve pour le moment dans, dans un monde où, qui, qui est face à, à, des, à des challenges au niveau international, mais aussi nationaux. Il y a des, des défis en Europe et pour la première fois, l'année dernière, on a reconnu au niveau des chefs d'État que la culture peut jouer un rôle très très essentiel pour la société dans une période un peu difficile pour l'Europe, pour l'identité européenne, pour les valeurs européennes et pour la société européenne en général. C'est donc un momentum que nous voudrions saisir par, par rapport non seulement à l'avenir, mais déjà, déjà maintenant, de faire valoir la voix du, du secteur culturel et créatif euh, je voudrais lancer un appel à tout le monde de s'intéresser à, à, à, à, ces, à ces défis, à la situation que, que nous avons actuellement en Europe. On est aussi dans une période où l'année prochaine on aura les élections au Parlement européen et, euh, et, et c'est maintenant le moment aussi de, de se mobiliser un peu pour faire euh, valoir ce qui, ce qui est important pour le secteur quand il pense à l'Europe c'est quoi la, la valeur ajoutée de l'Europe aussi pour le secteur, à quel point ils en profitent et à quel point ils bénéficient aussi de la, de la coopération avec les autres organisations dans d'autres pays, comment ils apprennent, comment ils élargissent leurs horizons par, par la coopération, la collaboration, la co-création, avec les autres, avec les, les créatifs des autres pays. C'est quelque chose que nous voulons, que, que, que l'Europe met déjà en place aujourd'hui, mais que nous voudrions encore renforcer dans les années qui viennent. Parce qu'effectivement, le contexte est tel que nous pensons qu'on a besoin de renforcer un tout petit peu ce message. Mais ce message ne peut pas venir de Bruxelles, il doit venir des pays, des, des, des, des secteurs concernés. Et nous pensons que les artistes, les, les gens créatifs, les professionnels ont une voix très importante qui, euh, qui peut être encore plus euh, entendue et qui s'adressera à, à, à, à tous les autres citoyens. Parce que c'est des euh, c'est des voix euh, souvent très réfléchies, c'est des voix euh, qui portent des idées nouvelles, euh, etc. Donc qui ont, qui ont une importance aussi pour pour les, les co-citoyens et c'est ça le message, je pense que c'est un moment qu'il faudrait saisir maintenant de renforcer aussi un tout petit peu le fait que l'Europe c'est une société diverse, c'est multiculturel. Euh, on, on doit intégrer euh, tout le monde. C'est la, la société dans laquelle nous vivons euh, doit être une, une société inclusive. Et je pense que les artistes et les créatifs, les, les gens du, du secteur créatif, peuvent jouer un rôle important pour passer, faire passer ce message. Euh, on a présenté avant l'été un programme qui s'appelle encore Europe Créative, qui regroupe le programme Culture et le programme pour le secteur audiovisuel, le programme Média aussi avec un volet qui vise à renforcer la coopération entre ces deux secteurs, du cinéma, de l'audiovisuel, avec tous les autres secteurs. C'est la continuation de ce que nous avons actuellement pour cette période de financement, parce que nous fonctionnons avec des, avec des, des, des, des cadres multiannuels de financement, donc à partir de 2021, nous espérons avoir un nouveau programme avec des moyens financiers plus élevés qu'actuellement, dans lequel nous voudrions justement renforcer, renforcer encore le, le, le rôle de la culture pour tout ce qui est la, la, la société européenne, mais aussi le développement européen économique, par exemple, nous connaissons bien la valeur économique du secteur culturel et créatif, mais nous, euh, nous prenons compte et nous prenons acte dans notre programme aussi du rôle euh, social que joue la que joue la culture. Euh, euh, non seulement par exemple au niveau urbain, mais aussi euh, dans le monde rural, pour euh, l'inclusion euh, des, des différents membres de la société, pour le dialogue interculturel, mais aussi au niveau euh, de, de la place de l'Europe dans le monde. Euh, quelle est notre quelle est notre place sur la scène internationale Comment voulons-nous être euh, vu et comment pouvons-nous aussi travailler avec les partenaires dans des pays tiers en dehors de l'Europe. C'est quelques éléments que, que, que nous allons renforcer dans le nouveau programme à partir de 2021 euh, et qui sont, donc, euh, qui sont donc basés sur notre expérience actuelle, euh, qui prouvent qu que les défis par exemple aussi du, du monde numérique sont toujours valables aujourd'hui, même plus accrus encore qu'on le pensait il y a dix ans, quand on a plus ou moins conçu ce programme actuel. C'est des développements technologiques dont on ne connaît pas encore tout à fait les ampleurs et qui pour nous sont très clairement représentent des, des défis mais aussi des opportunités. Et on voudrait aussi, via notre programme, aider le secteur à saisir ces opportunités. Et pour cela, il est important de travailler ensemble au niveau européen parce que il y a des expériences un peu partout. Alors euh, mettons ces expériences ensemble pour qu'on puisse apprendre l'un de l'autre. C'est ce que l'Europe doit faire pour avoir une vraie valeur ajoutée européenne. On doit regarder au-delà des frontières, mais aussi euh, faire euh, rendre visible la diversité culturelle européenne euh, à des, des publics très divers, à nos publics, parce que sans un public, euh, euh, le monde créatif ne peut pas exister non plus. Donc on regarde non seulement euh, le, le secteur créatif, mais aussi euh, les citoyens et de quelle manière ils peuvent participer à tout ce qui est culture et création. Euh, le nouveau programme va prendre ces deux, ces deux aspects en compte en espérant que ça sera avec plus de moyens. La Commission a fait une proposition assez ambitieuse à cet égard. Maintenant, nous rentrons dans la phase des négociations. Dans les deux années qui viennent, on va définir aussi la, euh, les outils de mise en œuvre concrets. Et pour cela, on a aussi encore besoin de feedback et de dialogue avec le secteur pour nous dire qu'est-ce qui marche concrètement, qu'est-ce qui marche moins bien et on, on, on se réjouit d'avoir un, un feedback et un dialogue avec le secteur pour, pour vraiment dessiner un programme qui sera utile à l'avenir. Nous avons essayé aussi d'attaquer euh, certains défis très, très sectoriels, très spécifiques à certains secteurs. Par exemple, nous avons un, un dialogue avec le domaine de la musique depuis quelques années. Euh, le dialogue, une initiative qui s'appelle Music Moves Europe qui a Prouver que euh, les, les, les instruments que nous avons actuellement euh, sont très valables pour le monde de la musique, mais on peut faire plus. Et nous proposons, dans le cadre d'Europe Créative, d'essayer d'intervenir à plusieurs moments euh, dans la chaîne euh, de création de la musique, jusqu'à jusqu'à l'audience, disons, avec des avec des, des propositions plus ou moins concrètes pour aider justement ce secteur à à se à, à se rendre plus résilient encore, à se rendre robuste parce que nous avons ce souci de rendre la, la, la culture et dans ce, dans ce domaine spécifique donc la musique européenne plus visible euh, au-delà des frontières, parce que les frontières, nous le savons actuellement, c'est un certain répertoire qui est souvent non-européen, qui traverse les frontières. Euh, et nous voudrions que les, les Européens soient capables de voir et d'écouter ce qui, a, ce qui existe en tant que musique européenne. Nous avons aussi d'autres secteurs que nous, avons, que nous allons regarder un peu de plus près, par exemple le, le domaine de l'édition de et du livre qui nous paraît très, très important, aussi beaucoup affecté par les développements technologiques et numériques. Euh, aussi le domaine de l'architecture où nous ne voyons pas encore beaucoup de projets euh, actuellement en Europe créative et nous regardons aussi d'autres d'autres secteurs d'un peu plus près comme par exemple évidemment très de manière très importante cette année euh, de, du patrimoine culturel, tout le domaine du patrimoine culturel, euh, aussi le tourisme culturel, la mode, le design, etc. Euh, nous voudrions voir dans quelle mesure euh, il y a lieu de soutenir ces secteurs au-delà des actions horizontales que nous soutenons déjà et qui resteront ouverts aussi à ces secteurs, bien évidemment.